C'est bon, chat. Je viens d'écrire mon message. Le prochain streamer que nous avons décidé d'aller voir, chat, n'est autre que Mizzy. Mizzy qui, justement, lui, a percé grâce à TikTok, si je dis pas de bêtises, et, et est arrivé sur Twitch. Je viens de lui écrire le message. Top 5 avec plein de cup, 7 si tu subis 1000 euros, la win full Je cup. J'espère que ça va. Du coup, je lui ai donné un gros défi... <rire> Parce que c'est une grosse personne. Allez. Relance la game. 500 euros le top, le top okay. 5 avec plein de quickscope. 700 euros si tu es sublime. Et 1000 euros la game full quickscope avec la win Ou genre il m'en met plein les yeux et j'en peux plus. Il a l'occasion il a de nous régaler de nous en mettre plein. Euh, je partage. Je partage la moitié avec un viewer tir au sort. Allez participer, chat. Allez participer. Je oui, m'attends mat à des tirs sublimes les gars. Et c'est parti les gars. Il est conteste. Ça c'est un. C'est un point plutôt haut. Oh là là. C'est parti les gars, c'est parti. C'est parti sur un tabassage. Derrière toi, derrière toi, derrière toi dans l'angle Dommage. Là la seule solution pour que ça se passe bien pour Mizy, c'est de prendre ses armes, de buter le joueur juste devant et en suivant de régaler. C'est parti. Ça me régale. Le fameux move de côté. Il l'a vu. Nos scopes. Quickscope. Oh, lui, est un peu perdu. C'est pas grave. Ça compte quand même. Même s'ils n'ont pas la lumière à tous les étages qui se prennent des murs. Ça compte. On s'en fout. Un grand merci à PlayStation et Fnac d'avoir assuré les 7000 euros pour que je puisse faire ce live. Vous régalez. Vous pouvez ramener votre PlayStation 4 à chaque... Fnac les gars, ils vont la reprendre. T'as l'entreprise de Yes Yes qui va la reprendre. On... Ouh Oui vas-y, allez, vas-y, vas-y. Quoi Quoi putain C'est dessus il est, il est dessus mais à cause du tressaillement ça a pas touché. Il part sur le côté. J'aime bien cette mentalité qu'il véhicule, tu vois. C'est... Tu vois, c'est un excellent joueur, il a pas besoin de rager constamment pour... Ou euh, de, de perdre son calme. Parce que généralement, un bon joueur, c'est quelqu'un qui a plutôt du calme et du self-control pour, pour euh, dans les situations stressantes ou quoi, être le plus performant. Et euh, il nous le montre parfaitement. Let's go Elle est belle. Il lui a foutu en plein dans, le, en plein dans la nuque. C'était sa dernière balle. Je suis content pour lui qu'il est rentré. Elle était très jolie, musique bon, Tu peux être fier de toi. Il prend pas d'autoréa. Est-ce qu'il va le regretter Non, il part sur un V1. OK. Il a la, Il a une super position. Mais il a plus de plaques. C'est fini, il vient de claquer ses dernières plaques. Le mec est à glitch. Généralement, quand c'est comme ça, c'est une, une guerre. Tu veux, tu veux oh voir Mizi, ici C'est une guerre de stuff. Oh, oh magnifique. Il m'a donné son cul, ça j'aime bien. C'est pour savoir, Mizi. Pour savoir. Merci et du coup, Mizi qui lui met une très belle amis, tête. Il a la visu. Il, 5, 5, 5, 5, il sait qu'un mec est en dessous et qu'il y en a probablement deux sur la droite. Il veut châtier les mecs à droite. Il veut les châtier. Mizi Mizy, la décale Mizi peut-être Il va sauter Mizi, est-ce que tu vas descendre Mizi Mizi peut-être Mizy, qui l'a vu Mizi qui tente le quick swap le quick swap Peut-être le deuxième Ah, écoutez Le troisième Ta qui n'a plus Oh Mizy, qui assure le dopper Oh, putain Cette game était horrible envoyez lui des GG, chat Vraiment Oh là là mais non ah <rire> oh putain 1000 euros oh là là mais non. envoyez lui plein plein plein de GG s'il vous plaît chat nous allons aller voir quelqu'un d'autre maintenant il est poilu il a bien d'autres qualités on va lui donner un défi extrêmement simple chat on va lui demander de déconnecter sa partie et de lancer avec bouclier lance roquette il fait un top 10, je l'assure 300 euros Il fait un top 5, on part sur 500 euros Il fait un top 1, on part sur 600 euros Chat Bonsoir à tous, merci énormément pour tous vos follow. Attendez c'est le bordel Incroyable, bienvenue les ultras Ça, En fait c'est une patate qui parle <rire> chat hein. Ce qui est forcément perturbant Déconnecte Bulbière, déconnecte Ouh là là. <rire> oh là là On est parti monsieur patate Attendez je bois un peu parce que j'ai une petite pâteuse là une petite pâteuse du stress mmh. C'est parti les gars alors, alors là oh, il, il régale Il régale Bulbière Parce que c'est un joueur qui, qui a l'air plutôt plus intelligent bon. ah. Attends par contre on est zone 1 ah, Ouais il faut que tu te casses ah, Oh non t'es décampé Oh non oignon Ce n'est pas Bien dit monsieur patate Bien dit ça Allez prends ton courage ton courage à deux épluchures Et saute Allez vas-y Allez t'en fais Allez monsieur patate Allez-y Ok, donc voilà, le, la, fame, la fameuse rose. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave je veux dire. c'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète, t'inquiète, ça fait du bien. Mais pourquoi je meurs La tentative du ventre allongé. Ah. Le ventre qui glisse dans l'escalier, peut-être Y'en a qui se disent que j'ai pas utilisé le bouclier pour l'instant, c'est normal. <rire> c'est vrai que le défi bouclier est tellement raté On est sur quelque chose de raté mais. Il aimait du cœur <rire> Il est en panique totale. <rire> on se sauve une merde. On l'a pas entendu à gauche là. Ouais. Attends, mais... Oh. oh, oh, oh, oh il, il a chopé le mec qui lui casse les couilles depuis le début. Oh. Bah, il crève du oui, un peu. oui. Oui. Oui. Ah, oui. Faire, ouais. Oui. Vas-y. C'est bien poulet. C'est bien. C'est bien. On est où là? On est où On est encore vivant, On est encore vivant. C'est ça qu'on veut Bien joué, monsieur patate Ce n'est pas fini Et monsieur patate Qui arrive dans le top 10 On rappelle qu'on Non c'est bon C'est bon les gars Il est mort juste avant la Juste avant la C'est C'est bon c'est pas fini C'est dans le top 7 Qu'il est dans l'argent Dans le top 7 Il rentre dans l'argent il y retourne Il est des cons Mais pourquoi tu retournes Cour, cour, patate Monsieur patate Non Mais si patate ils vont t'avoir Par par la droite, souterrain, souterrain à droite Ton non, ton oreille, t'en derrière, Meurs avec honneur, patate Oh si je t'es t'in t'in t'in t'in t'in t'in t'in t'in t'in t'in patate c'est dommage T'as réussi Top 7 Tout juste dans l'argent T'as tout donné tu veux Je suis heureuse de papoter pendant une petite minute Le temps que je lui fasse Tout simplement la donation Alors normalement il gagne euros, Mais je pense qu'on sera tous d'accord pour lui mettre le bonus Honneur qui est juste égal à un plus à un plus 50% On va partir sur 450€ De donation les gars Check ton Paypal Attends mais comment ça Mon Paypal <rire> Alors je vais pas vous montrer euh, mon compte Paypal Mais euh, je peux vous assurer qu'il y, euh, y a eu un ajout significatif ah Merci infiniment Joe Merci beaucoup je suis désolé j'ai pas pu montrer tous les, euh, le potentiel de cette classe Mais incroyable merci énormément pour ce don Merci d'avoir envoyé ta communauté ici Et merci beaucoup 10 kills avec la première avec la première arme Plus que tu trouves au spawn 500 euros Allez. Et ça il y a une MP40, tu la prends pas. y mec qui vient de se là vraiment. Quoi Oh, allez, c'est parti. Doit, tu dois faire 10 kills avec cette arme poulet T'es parti, t'es parti Déjà. Oh il a pas, il a plus de shield. Vous avez vu ce que j'ai vu chat Il se passe quoi Non mais ne me demandez pas à moi, j'en sais rien Je sais pas comment il fait ça euh, du coup 10 kills DP27 C'est ce qu'il doit faire on, on, va, on, on le déconcentre pas trop les gars il vient de valider son quatrième pour kill à la, 20, à la DP 27 Je, je valide les 4 le J'ai mon cœur qui va sortir de mon torse les gars T'inquiète euh, Fais ta partie Je suis pas toi. stressé dans la vie Mais là quand je sais le nombre de personnes qui regardent oh, oui. Et euh, la passion que j'ai pour ce jeu Et pour aussi euh, le streamer qui est le lord en vrai J'avais oublié les échafaudages Là, Je joue quasiment jamais en réjus du coup euh... Ok Il prend l'échafaud Il va arriver de côté C'est malin C'est malin Ok, allez, allez, allez, allez, allez, poulet, allez, allez! Ça campe, ça campe, en plus, lui, il vient de me tuer à la game d'avant, il a 4 de ratio là. Ouais, il vient de... Oh, il... c'est lui qui met la balle de snipe en plus, vraiment. Là, là ça va être compliqué Incroyable. parce qu'il a perdu sa DP27. Là, je peux aller ma classe du coup. Ah, mais c'est trop tard maintenant pour aller prendre ta pas classe. Pas. Ah, ouais, là, t'as raté le timing, la paire. C'est pas grave. Je modifie un peu la règle. Je joue avec n'importe laquelle, Dicky, let's go, vas-y, vas-y. J'ai l'impression que quand même il s'amusait un peu plus avant que, que, je, que je passe sur live. Y'a quelqu'un Y'a quelqu'un Non Vas-y, c'est mort, je obligé de prendre un risque. Désolé, on aura essayé, merci beaucoup pour le défi. J'avais parié 300 euros ça, pour, un, pour, ça, un, pour une petite game. Je lui envoie, envoie 200, les gars. Je, je l'aime beaucoup. Dites-lui de regarder son Paypal, chat. Il vient, il vient de on les recevoir. Regarde ton Paypal, j'ai vu, merci Papout On vient de passer, regardez la barre là-haut On vient de passer à, à 600, merci beaucoup, t'es le boss Chaud